Bonjour à tous, c'est GG et je vous souhaite bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de nos derniers écouteurs par conduction osseuse de la marque Les Nouveaux. Après les X3, les X3 Pro et les X4, je vous propose les X5 qui sont les plus chers de la gamme, puisqu'on a commencé à 13 euros, vous avez vu, et là on arrive à un prix de 42 euros. C'est pas mal. Est-ce que c'est le top du top de la crème Eh bien, on verra qu'ils sont vachement mieux. Mais pas trop. Allez, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais en vidéo, bah forcément c'est mieux. Bah débridez-vous et découvrez tout notre sites tech ou smartphone. Bon, une des promesses faites par Lenovo, c'est vous proposer des écouteurs à conduction osseuse, donc c'est-à-dire que tu vas mettre directement sur le tympan ici et via la vibration, tu vas entendre le son, le son <rire> presque à feu et à sang tu le son et laisser ton oreille ouverte pour entendre ce qui se passe un peu autour en ayant la d'avoir soit de la musique, soit des informations GPS. Alors, le casque, il est plutôt euh, trop simple, hein, en fait. C'est un peu le détail c'est que, voilà, il est fait comme ça, il est monobloc, et on a simplement juste un petit bouton ici, voilà, qui permettra. Alors là, je viens d'appuyer dessus, donc forcément, ça allume la musique. Voilà, on rappuie dessus. Ouais, ok. Bien. Donc un simple bouton, un clic, double clic, triple clic, nanana, pas mal. Et une des particularités qu'on peut voir de ces écouteurs, c'est que bah, ils sont monoblocs et il n'y a pas de, il euh, n'y bah, a pas de connectique. En fait, il n'y a pas de USB Type C, de micro USB et tout. Il y a un petit cache en plastique ici qu'on pourra mettre par dessus pour cacher un peu. Vous voyez, ces quatre points de contact puisque tu auras compris un peu le, le délire tout de suite. Euh, ici, on a la marque Lenovo, OK. Et on aura un chargeur qui n'est pas un chargeur par induction, bien évidemment, mais qui est bien un chargeur magnétique que tu vas pouvoir mettre directement dessus. Alors, je ne l'ai pas encore fait, hein, mais... Euh, pourquoi ça se clipse plus Alors, le bouton Power, il est en haut comme ça, et j'aurais tendance à dire, ah oui, voilà, là, il est aimanté, hop, très, voilà, très, très peu. Et ça permettra, en fait, bah, pour vous de charger l'appareil, et surtout de transférer des données, puisque... L'une des particularités de ce casque Lenovo, c'est que, un, il est IPX8, alors attention, c'est pas fait pour aller sous l'eau, mais par exemple, si tu vas aller dans la piscine et que forcément tu as la tête un peu hors de l'eau, contre les projections comme ça et les petites immersions, encore une fois, on va dire que le casque va résister, mais c'est pas fait pour aller euh, téléphoner au dauphin, parce que là, tu te dis, ça y est, j'ai de l'induction, je peux téléphoner au dauphin non, c'est pas encore. <rire> voilà. Et euh, la possibilité encore une fois, alors non seulement il est épique suite, dans ça tu te dis oh, c'est trop génial, mais surtout de mettre de la musique dedans puisque il intègre 8 Go de mémoire et que bah forcément la mémoire, il faut bien la faire rentrer. Oh oui. Et euh, tu vas la faire rentrer directement via les connecteurs, il suffit d'avoir un plus un moins, tu mets le magnète dessus, tu mets sur ordinateur et tu transfères dans la mémoire à interne. Ça veut dire que on aura non seulement un écouteur Bluetooth Bluetooth 5, machin, euh, étanche, hein, résistant, vraiment résistant à l'eau, capable de, de nager un petit peu avec, mais en plus, on aura besoin d'écouter du MP3. Puisque le problème, c'est que si tu vas nager dans la piscine, nanana, tu dois ouais, mais mon téléphone, je peux pas l'emmener avec moi, ou le téléphone va être trop loin. Là, l'intérêt, c'est que comme il y a la musique dedans, tu pourras écouter 8 gigas de MP3 pourri, je veux dire, tu vas pouvoir en écouter pendant un petit moment. Et là, tu pourras nager, faire ton sport et tout, partir tranquille, et... C'est vrai que c'est quand même un petit peu la grosse innovation du délire. IPX 8N, alors waterproof and sweet proof Waterproof, euh, normalement, c'est 68, normalement. Ah, et encore, les Chinois, c'est 68 pendant euh, 1m50, pendant 30 minutes. Donc Bon, je ne veux pas, euh, voilà, pas trop dans l'eau quand même. Eux, ils disent que oui, moi, je dirais que non. IPX 8, waterproof. Voilà, à raison gardée, garder, hein. c'est pas fait fois de la plongée sous-marine, pas dans l'oreille et tout, donc là il est sur le tympan, on l'a vu, c'est un peu l'intérêt de la technologie, c'est que... Vous allez le mettre... Ah, en fait le bouton, power, le bouton power, il est vachement sensible, puisque vous voyez, dès que je le remets, hop, il s'est mis en lecture. Vous voyez, on met comme ça et tout dessus, donc on met directement sur le tympan. Alors, il faut vraiment trouver le, la position, hein, parce que si vous ne mettez pas au bon endroit, le son est relativement mauvais. Déjà, le son, il n'est pas très bon. <rire> si on peut le mettre au même endroit, de dire pour moi, pas terrible ton truc. Hein. Voilà. Donc, HD conduction technologie, encore une fois. Alors, bon, on ne va pas se mentir. Euh, le problème et l'avantage de la conduction osseuse, c'est que ça nécessite une technologie. Encore une fois, on voit que toutes les marques n'ont pas la même technologie. On n'a pas du tout le même son. L'avantage de nouveaux, c'est que bah, du coup, ils ont une technologie qu'ils estiment correcte. Donc, ils la mettent sur toute leur gamme. Et vous aurez compris, bah, l'inconvénient, c'est qu'ils ont une technologie et qu'ils la mettent sur toute leur gamme. C'est-à-dire que le X3 Pro, le X4 et le X5, c'est la même technologie. Donc, c'est le même son dégueulasse. Non, pas vraiment. Le son n'est pas terrible, encore une fois, pour de la, la ifi E, réduction d'appel, voilà. Bon, Bluetooth 5, OK. Et vient avec 8Go de mémoire qui sera un peu l'avantage. Pour bon, revenir un peu au niveau du son. Bon, quand on le met comme ça, si on le met au bon endroit, bien sur le tympan et non pas sur l'oreille, encore une fois on a un médium qui est pas mal, mais encore une fois, qui est un petit peu caverneux on sent qu'il interfère un... soit c'est parce que ma tête est creuse et que ça fait de l'écho et peut-être qu'avec toi euh, qui est super intelligent euh, du coup ça le fera pas mais bon pour moi il y a un peu d'écho alors qu'avec les autres il y a pas <rire> ceux qui mais ceux qui valent 100 balles ou 200 balles euh, on le met comme ça il y a un petit peu il y a un son qui est un peu sourd il faut vraiment trouver l'emplacement pour essayer de dire ah là c'est le juste milieu où il est bien positionné sur le tympan et euh, pas trop sur l'oreille et on a un son sympathique on a un médium qui est assez large encore une fois qui descend un petit peu pas trop et qui monte un peu dans les hauts médiums pas vraiment dans les aigus mais qui est relativement sympa. Par contre, les basses sont les mêmes que sur le X3 Pro, et le X4, elles sont dégueulasses. Alors que tu as des petites basses sèches qui font clac clac clac clac, si t'écoutes un peu du rap et que tu aimes bien les basses un peu sourdes et un peu lourdes, ben bah forcément tu vas être un peu déçu. Euh, moi, je ferai R&B, rap, machin truc. Bon bah voilà, euh, cette Gigaboo, bah ça fait des petits clac clac comme ça et tout. C'est sympa encore une fois, mais c'est pas on n'est on est pas sur de la haute fidélité ni de la hi-fi. Les 8 Go te permettront de mettre bah, de la musique dedans pour partir. Alors, ça peut être bien, hein, du coup, pour faire du vélo ou pour partir. Tu dis, voilà, mon smartphone, je n'en ai pas besoin, ou je peux le mettre dans un sac à dos ou n'importe quoi. J'ai de la musique, je peux écouter et tout, ce qui est souvent un peu l'inconvénient de quand tu vas courir, il faut courir avec le casque et il faut courir avec le téléphone. Et des fois, tu as envie de te dire, le téléphone, je le mets soit dans un sac à dos ou soit je le mets ailleurs et on n'en parle plus. Donc, jusqu'à 1500 musiques en MP3, bien compressées, bien, j'ai pas dit bien dégueulasse, Alors, bien compressées, hein bon, MP3, déjà le son, il est pas ouf, en plus compressé en MP3, tu comprends que on perd vraiment sur toute la longueur. Euh, low latency. Pff, je... Tu veux, <rire> voilà, hein, je vois pas l'intérêt sur ce casque-là. La réduction en appel, bon, moi j'ai fait des appels avec, on m'a pas dit que c'était euh, ni incroyable ni exceptionnel. Audio HD, tout, voilà. tout ça, tout ça. Bon, vraiment, euh, un des gros intérêts, c'est que, un, ils sont IPX8, encore une fois, donc résistant à l'eau, la transpiration, tu peux nager avec, éventuellement, tu peux les immerger. Moi, je ferai pas ça trop longtemps parce qu'il y a quand même un micro et tout, tout ça. Je sais pas comment ils ont fait leur délire, mais enfin, bon, voilà. Ils sont relativement stylés. Le bouton one touch fonctionne plutôt bien. L'autonomie, elle est démentielle puisque comme tout est intégré dedans, machin, et qu'ils ont pu mettre une batterie plutôt conséquente, jusqu'à 12 heures d'autonomie, euh, c'est vraiment pas mal. 135 milliampères et tout, 30 minutes de charge pour 80 vers si tu as oublié. Là, la conduction osseuse, donc c'est la même technologie sur le X3 Pro, le X4 et le X5 hein. aucune différence au niveau du son hein. et, et ce qui paraît cohérent. Je veux dire, ils ont une technologie, ils ont trouvé un brevet, ils sont dit voilà, ça ça marche, mais ballon, ils vont pas se faire chier à faire un truc différent pour truc pour pour chaque euh, écouteur. Vous allez me dire oui, mais les autres marques, oui, mais Shox le fait mais ils les vendent à partir de 150 balles quoi. Voilà, c'est ça. On a Hailou la semaine prochaine qui va arriver avec un 4 un c'est Différent une autre technologie, mais c'est vite 99 euros, c'est pas 42 euros. L'innovation voilà. et la technologie, bah, il faut la payer un petit peu. Pas de leakage, si tu veux. Donc, en Bluetooth mode, une fois pour lecture, pause. Appuyer longtemps. Switch, le son, c'est trois fois. Après, c'est deux fois. Après, c'est quatre fois. Il y a qu'un bouton. on faut tout faire. Toggle mode, voilà, pour cliquer sur le set. Et activer le voice, voilà. Donc, ça, c'est pour activer Google ou Siri en fonction de ton téléphone. Bon, la même chose pour le MP3. Le problème, alors, un des autres problèmes, c'est qu'il n'y a rien pour régler le volume du son. Il faudra obligatoirement passer par le téléphone. Donc en MP3 euh, ça me paraît euh, voilà, ça me paraît pas évident. tu voilà. Increase the volume double tap pour augmenter et tout. Bon le problème c'est que le son est pas fort du tout hein. c'est euh, encore une fois à cause de la vibration osseuse, bah ça vibre autant que ça peut, on peut pas avoir beaucoup de puissance. Si vous mettez beaucoup de puissance, tu auras le crâne qui va qui va rentrer en vibration euh, <rire> avec les, les écouteurs et tout. Voilà, ça arrive d'être un petit peu le carnage. Euh, voilà voilà voilà voilà bon bah moi en fait a, quand le vendeur me les a proposés je dis ouais, moi envoyez moi tout voilà x3 x3 pro x4 et x5 et c'est vrai que j'avais pas regardé un peu la nuance du détail du machin alors quand on regarde les commentaires euh, c'est élogieux hein 5 étoiles et on trouve ça génial alors le problème c'est que si vous n'avez pas de point de référence au niveau des casques à induction bah vous dites bah c'est comme ça et on peut pas avoir beaucoup mieux alors oui on peut avoir beaucoup mieux mais pour beaucoup plus cher malheureusement et après mieux c'est sans balles. Chez Hailou on verra ça la semaine prochaine puisque là, ils n'ont pas de stock sur Amazon. Vous aurez la review, sur j'ai le review parce qu'elle est prête. On attend juste qu'ils aient du stock pour la mettre en ligne et on verra ça chez Aftershock avec le ah merde ils en non deux ils ont le waterproof, le swim et le open run, voilà. On a déjà testé le open run Pro, on va tester le open run et le swim qui est la même chose, mais chez Shocks avec on a vu dans les dernières générations surtout le open run Pro, ils ont ils ont corrigé les petits défauts qu'on peut avoir sur ces cas, c'est-à-dire bah, le manque de basse, le manque d'aigus et voilà un son qui est relativement aléatoire en fonction de là où, où tu le positionnes. Bon, après, il est clair que pour faire du sport, pour écouter de la musique comme ça, quand tu fais du sport, c'est pas mal. Si tu fais du vélo, encore une fois, aussi, le truc bien c'est que ça laisse les oreilles ouvertes, ça veut dire que tu entendras ce qui se passe. Soit tu entendras l'eau et les dauphins, euh, voilà, si tu veux nager dans l'eau, et soit tu pourras entendre par exemple ton, ton GPS tourner à gauche, tourner à droite, soit tu peux être en mode athlétisme et dans ce cas, tu as un coach qui est à distance et lui, t'envoie pas de musique, mais sur ton téléphone comme ça, un peu en mode Toki walkie il te dit, voilà, hola, voilà fais plutôt comme ça corrige ça et tout, ça permet vraiment d'avoir plusieurs possibilités mais encore une fois, on est sur du sport et on est sur de la musique qui accompagne le sport et non pas sur un casque haute fidélité audio après, en 42 euros, 42, il est pas cher, il est en promo. Vous pouvez le commander sans la boîte, ce qui permet bah, de sauver un peu la planète et de pas payer pour une boîte que vous allez foutre à la poubelle ou foutre dans un placard. Ce qui était un peu mon cas. Et on préférait m'en envoyer plus, et exactement, l'envoyer en dans un petit sac et tout. Euh, bah, ça a du sens. Pourquoi payer un truc qui coûte plus de transport, plus de carbone, plus de machin et tout, alors que ça va finir à la poubelle ou euh, voilà, à euh, oh, la poubelle, ou dans un placard qui, dans tous les cas, ça finira à la poubelle. Vous pouvez le commander, il euh, y a un pack et tout avec un petit sac gratuit euh, que, qui est un euro plus cher. Ils sont comme ça. Voilà. Tu as, as, as la boîte et tu as un petit sac gratuit euh, qui t'est facturé euh, un peu. <rire> voilà 1,60€ par exemple, mais il est gratuit <rire> non, <rire> GIF c'est un cadeau, hein. enfin, un cadeau à 1€ voilà. donc c'est tout pour aujourd'hui, dis-moi en commentaire ce que tu penses de ce casque par conduction est-ce que tu es un peu déçu, parce que tu pensais vraiment que le X5 allait être différent oui, il est complètement différent, puisque il est IPX8 et il a de la mémoire intégrée, et il a un bouton One Touch, après est-ce que le son est mieux malheureusement non, pas mieux que les autres, donc d'un coup si c'est vraiment un truc du son et tout ça ça ne pas, autant partir sur le moins cher le X3 Pro, parce que le X3 était pas différent. Le X3 Pro prochaine vidéo, ça sera un top 4 où je vous présenterai les 4 et je vous dirai un petit peu les bons points positifs et négatifs de chaque écouteur. Tu mets un commentaire de cette vidéo, je lis tous les commentaires, je mets un petit cœur d'amour à chaque commentaire, bien évidemment. Tu peux mettre également un petit pouce en l'air, si tu aimes la vidéo, un petit pouce en bas, si tu n'as pas aimé la vidéo, tu as aimé ne pas aimer la vidéo. Bah après euh, c'est toi qui vois. Tu peux mettre un pouce en l'air, un pouce en bas. T'as pas aimé aimé la vidéo euh, aussi. Tu mets tout ça en commentaire. J'ai tous les commentaires. J'essaie de vous faire un top machin pour la fin de la.. Alors là, ça va tomber cette semaine. Je vous mettrai la semaine prochaine. Parce qu'en fait, du coup, j'ai quatre chaînes YouTube et j'essaie de mettre au moins une vidéo par jour répartie sur les quatre chaînes. Et euh, je pense qu'on est bien au niveau du challenge. On est bien sur 20, 25 euh, ce mois-ci sans problème. Donc tu trouves les liens dans la description. Je vous rappelle, vous pouvez devenir tipeur. Tous les tipeurs reçoivent mes vidéos 24h avant tout le monde. Ça permet de soutenir l'aventure et de faire des produits un peu. Comme ça, voilà qu'on nous envoie, on gagne à rien parce que de toute façon, vous n'avez pas l'acheter il est nul. Non, vous pouvez l'acheter quand même. <rire> voilà, vous savez un peu ce que vous achetez. Voilà. Je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. C'est à tous une bonne journée. Le vendeur va être content. <rire> je souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout restez ouvert. Moi, forcément, je veux qui et j'ai un rendez-vous demain sur une des quatre chaînes. Les liens sont dans la description. Bye bye.